Ouais ah, mais Biggie, c'est parce qu'il est blessé au cou, même. Ouais, ah, il a une un une c'est comme ça. Biggie! Biggie! Biggie! Biggie! Biggie! Biggie! Biggie. <rire> <cười> tu voulu que ça y Tu voulu que nous nous Il canet, le connaître, oui, même oui. C'est un gentil. C'est trop gentil. C'est trop gentil. C'est trop gentil. C'est trop gentil. C'est juste gentil. C'est pas C'est de... Nom. Non, pas, des... pas, pas, pas euh... C'est pas possible. C'est Ça possible. pas Ouais. Il fait un rapport. Euh. <rire> ouais, il n'y oui, le Robin Powerbump, Claude tomber sur la tête, il sait un... ouais, Il est paralysé, un... ouais, il pas mort. il s'est pas le de il a recommencé à ses bras. Ça a l'air. Oui, mais la médecine a fait une miracles. Ouais, regarde, je te mets un petit au en c'était le spin qui des tremblements d'indro. le gros tout à à lutter ici. Il faut vouloir pareil. Suis, euh, ouais, je parler. Il ouais. est complètement... Il être le jour Il a jamais Mais un gars comme ça, je me suis ça un peu de la volonté. C'est même pas c'est qui les fesses c'est qui... Oh ben d'ailleurs, ce c'est ça. c'est le des kilotes, chez Simons! and on veut dans le clown. Ouais, bon, vrai, le vrai, pas le C'est dans le vrai Un un pas Le mais un pas Oh, Oh, c'est pour ça que le lien. Il a ya. Y, donné, y a un one drop, Ah, il y a des Ben non mais il un Genou. mais ça c'est mais ça c'est un pareil. C'est celui qui improvise match. C'est qui improvise le match. Le gars Montréal qui met son gilet ça qui ça, je... est C'est bien fait. C'est C'est quelque chose C'est bien fait. C'est bien bien C'est bien <rires> oui, je pas non, par mais pas. bien ma en fait, ça peut être un C'est pas du au blanc. On parlait de Joss, va pas longtemps. Ça a été bon? Il est à rouge, je pense. C'est ça la c'est quand vous nous changer de place. il est vraiment Parce que son gars là, ça va est ah, est pas le faire. Ben, c'est toujours ensemble, c'était une taille. je pensais que c'était une Ah, c'est des animettes. Aïe, c'est des C'est pas dur, euh, <rires> ça passe pas de ça fait Ça peut me donner une douleur. Il est à bon pardon, le Il est con. Jim Nathor! Jim qui mangeait le Ben, il, le, il peut se le permettre hein. <rire> il petite, elle me le plus, Je me suis pris en photo avec tantôt, il a si bon bodeur. Il est bon, il, il, il, il est super gentil. Est Marco, ouais. c'est Marco Avec sa petite fille, tu penses Il ressemble à Arthur, ouais. <rire> Arthur. Ah mais tu vois Marcou, je vais aller par où yeah, yeah, yeah. bon, j'ai un bon t'as que petite fille. C'est ce qu'il fait dans la vie, ma yeah. ah, mais après, ça doit faire une éternité même. Ah yeah, yeah, yeah. ouais, il est peut-être rendu le plutôt. Je sais plus, ça. Yeah. Ah mais la peine est bonne. Robert, oh ben, toi, je ne parce que ah, les cacao, c'est un les cacao... Mais c'est pas c'est pas c'est Il est à manger. Je <rire> <rire> hey, On que les glisser. Hein? <rire> C'est la avec la Ouais, là, avec la foule. One Lui avec le... Lui qui fait le... Ben, je sais. Le wannabe L'autre, c'est vrai, il est... Mais attends, attends. Madame, Spike the G. Spike the Spike the mais Bon, journée. Bonne journée. Bonne D'être grand parmarin ça ça y C'est beau que ça C'est un de gros D'être Bon, fait ça t'es tu C'est ce qu'il dit, je pense